Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de fin d'année. Alors euh, déjà, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, nouvel an arrive à grands pas, Noël est déjà passé. Euh, donc voilà. Alors ici, pour ceux qui ne le savent pas encore, alors je ne suis pas forcément à l'avance sur cette nouveauté. Unity 2017.3 est sorti et avec lui pas mal de nouveautés. Et ici dans cette vidéo, je vais vous en présenter une qui est assez intéressante. Alors pour ceux euh, qui l'ont déjà remarqué il avait ici en haut à droite un nouvel outil qui va vous permettre en fait de faire des choses assez intéressantes alors il n'a pas pour but de supprimer ces trois outils là mais en fait euh, il va les intégrer vous allez voir qu'on va pouvoir se passer des autres outils assez facilement donc je vais insérer ici un simple cube dans ma scène et euh, vous pouvez voir que si je sélectionne ici euh, cet outil, j'ai ici en fait tous les outils euh, de déplacement, de rotation et ici de, de, de, de dimensionnement qui sont inclus dans cet outil. Alors je vais pouvoir déplacer mon cube. Je vais pouvoir ici faire une rotation de mon cube. Je vais pouvoir faire une rotation sur tous ces axes sans aucun souci. Je vais pouvoir aussi jouer avec la, la taille de mon cube. Je vais pouvoir jouer aussi sur chaque axe, comme vous pouvez le voir. Donc cet outil est assez intéressant parce qu'il va permettre vraiment... Eh ben de, de, de déplacer, de dimensionner euh, votre objet tout simplement en l'utilisant ici. On peut voir que de toute façon en, en infobulle on a Move Rotate or Scale euh, Selected Object. Donc c'est vraiment euh, une compilation des trois. Alors je vais revenir en arrière. Euh, vous pouvez voir d'autres choses qui vont être assez intéressantes. Si ici je duplique mon cube, alors je vais le remettre en position initiale, voilà. Euh, je vais ici le dupliquer on va pouvoir évidemment avoir un deuxième cube et euh, alors il y a des petits raccourcis qui sont assez intéressants, si j'appuie ici sur la touche CTRL, je vais aller ici par unité, donc vous pouvez voir qu'ici je viens me coller, en fait je me déplace à chaque fois euh, en appuyant la touche CTRL euh, de mon cube, alors vous avez aussi euh, la touche ici euh, shift qui vous permet en fait d'accéder en mode espace de l'objet et de faire une rotation de l'objet en mode espace, vous pouvez aussi l'agrandir et vous pouvez aussi le déplacer, donc ça c'est assez intéressant, comme vous pouvez le voir je fais des Ctrl pour revenir ici à la position initiale alors évidemment il y a encore d'autres choses comme le vertex snapping qui est toujours présent vous appuyez sur B, vous prenez ici un vertice et vous allez le coller euh, bah, au vertice que vous voulez ici au niveau de votre objet comme vous pouvez le voir et évidemment ici vous pouvez euh, par exemple faire quelque chose comme un T et on va pouvoir en sélectionnant le cube du dessous si j'y arrive euh, voilà euh, alors c'est bien lui non, alors on va le positionner ici alors vous voyez que là c'est assez embêtant par contre donc je vais modifier un petit peu ma vue. Alors, je vais le sélectionner là, ce sera plus simple, et je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Donc là, on a un genre de thé. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous euh, sélectionnez les deux cubes, vous allez pouvoir ici déplacer évidemment les deux cubes, mais vous allez pouvoir redimensionner ou faire des rotations sur les objets que vous avez sélectionnés, ce qui est assez intéressant euh, aussi. Et alors, vous avez aussi pas mal d'autres choses. Euh, alors ça, je vous avoue que j'ai regardé, on va regarder ça ensemble, mais vous avez aussi la possibilité... Comme vous pouvez le voir, de prendre la petite boîte ici et de le déplacer sur la face que vous sélectionnez. Donc, c'est assez intéressant aussi. Voilà. Bon, il y a pas mal de choses, mais en tout cas, cet outil euh, va être vraiment intéressant. Je tenais à vous le présenter assez rapidement, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. il faut le connaître il faut le tester, vous allez voir que c'est assez intéressant et euh, vraiment utile. Euh, voilà pour cette première vidéo. Alors, je tiens à dire qu'il y a pas mal de nouveautés dans la 2017 euh, 3.0 euh, F3. Euh, on va les voir plus tard, euh, mais en tout cas, je tenais à vous présenter cet outil, qui est pour moi euh, le celui qui risque d'être le plus perturbant. Si vous passez de la 2017.2 à 3, vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit objet ces petits outils supplémentaires, bah maintenant vous savez ce que c'est. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un like et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye